L'UNICEF est sur place, sur le terrain. Euh, il s'agit pour nous, dans le cadre du recrutement des enfants, de négocier, négocier avec les groupes armés, négocier avec euh, les armées gouvernementales, euh, leur, leur rappeler leurs obligations à ne pas recruter et utiliser les enfants, retirer les enfants de ces groupes armés et leur donner des, des, les intégrer dans des processus de réinsertion, de réinsertion de leur famille, dans leur communauté. Donc il y a tout un travail de fond qui se fait, par exemple cette conférence, le fait que tant de pays soient ici aujourd'hui, représentés à un niveau très élevé, ministériel, pour s'engager et pour dire on refuse la fatalité de la violence à la l'égard des enfants dans la guerre, on refuse la fatalité de, du recrutement des enfants et de l'utilisation des enfants. Donc c'est important. C'est aussi l'engagement auprès du Conseil de sécurité, tous les jours, quand on parle des différentes crises, de s'assurer que la question des enfants soit toujours au centre des débats au Conseil de sécurité. De ce point de vue-là, on remercie la France pour son engagement en faveur de la protection des enfants dans les conflits armés.